Allô? Allô, c'est moi. J'ai trouvé un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle comment? C'est Le Stabat Murder de Sylvie Alouche. Est-ce que tu veux que je te le présente? Bah ouais, ça a l'air bien. Viens un chemin. Ok, j'arrive. quoi' ouais, ça Où est-ce que je suis Valentin Sacha Sacha Bonjour, je vais vous présenter euh, ce livre qui s'appelle « Estabat Mother » de euh, Sylvia Alouf. Bonjour, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce livre, euh, car euh, contrairement au titre, il n'y a pas de meurtre. et euh, Ça m'a rappelé euh, quand j'étais petit parce que je faisais du piano, et il euh, y a beaucoup de suspense et il n'y a pas de sang. Euh, moi je vais vous donner aussi mon ressenti. Euh, ce livre je l'ai beaucoup aimé car il y a beaucoup de suspense et j'aime bien les livres avec du suspense. Moi j'ai beaucoup aimé la pièce euh, du cul. Donc ici une pièce, où on doit s'entraider. J'ai bien aimé l'ambiance du livre car on a tout le temps envie de tourner la page pour continuer à lire. Et je trouve que les adolescents sont très attachants et l'intrigue m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça original.